Hey Salut les romeurs Moi, c'est Régis. Je suis un passionné de rome et donc bah, aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube Rome et Whisky, comme le, le blog que j'ai créé il y a quelques mois maintenant, Rome C'est un site où je fais des articles de dégustation et puis divers autres petits articles sur des caves, sur des bars, où je présente bah, ma passion du whisky je me suis fait un défi, 365 articles en 365 jours. c'est pas une franche réussite il faut l'avouer, j'ai presque maintenant un mois de retard mais bon c'est pour la bonne cause, j'ai voulu me créer plusieurs choses en même temps donc bah, cette chaîne youtube et puis bon, bah, j'ai eu quelques petits soucis et puis euh, voilà donc euh, avec tout ça bah, je me suis fait euh, pris un mois de retard, on va essayer de le rattraper euh, Qu'est-ce que je veux faire de cette chaîne YouTube ben, euh, Je voudrais vous présenter, euh, faire la même chose que sur mon blog, euh, des dégustations. Donc euh, vous voyez que ben, je me suis fait plaisir, euh, je me suis créé mon petit bar à moi. Donc euh, vous pouvez voir ici des roms blancs, voilà, j'adore ça, vous voyez il y en a plein. Et là, vous avez quelques petits euh, roms arrangés euh, au fond là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Un petit peu de whisky ici, juste un tout petit peu, c'est juste pour faire style parce que bon ça fait quand même rhum et whisky. Vous avez des rhum vieux et au dessus encore quelques ron et rhum. Bon, vu que j'ai pas réussi à tenir pour l'instant mon défi 365 jours sur le blog, c'est sûr que je vais pas faire la même chose avec la vidéo youtube. Pour l'instant j'ai essayé de faire une vidéo par semaine. On va voir si je me tiens. Euh, J'espère que je vais y arriver, donc euh, voici la première vidéo, la semaine prochaine vous aurez la première dégustation de mon rhum préféré. Voilà donc c'est euh, ma première chaîne YouTube, euh, comme tout youtubeur bah, je voudrais euh, créer une communauté quoi, ça serait super d'avoir plein d'amateurs de, de rhum et peut-être un petit peu d'amateurs de whisky qui euh, viennent regarder mes vidéos. Donc comme tout youtubeur, euh, je vais vous demander de liker, de partager et euh, de vous abonner à ma chaîne. Mais voilà, je veux pas que ça soit juste à sens unique et euh, bah, je voudrais vous faire euh, plaisir en même temps que vous me faites plaisir en rejoignant ma communauté donc ce que je vais faire et eh ben c'est quand je fais une dégustation ou que je présente un rhum euh, ou que j'ai l'occasion d'avoir un nouveau rhum à vous faire partager et eh ben c'est de vous faire gagner un sample de ce rhum en principe je concours donc euh, à chaque fin de vidéo j'ai un sample à gagner vous likez vous partagez vous vous abonnez si vous l'êtes pas déjà et euh, je ferai un tirage au sort dans la semaine et le gagnant aura ce sample. Je le contacterai par MP et euh, je lui enverrai à son adresse ce qu'il veut, le sample. Alors, pour bien faire les choses, et bah, dès cette première vidéo, bah, je vais vous faire gagner un sample. Quoi. Ça serait sympa. quoi. Donc, euh, bah allez, tiens, on va faire un sample d'un ROM que j'aime beaucoup. Voici donc le HSE. Chéri Finish, donc c'est l'édition 2002, c'est un très très bon rhum, euh, moi j'y prends beaucoup de plaisir à le déguster, j'espère que bah, le gagnant il euh, prendra également beaucoup de plaisir s'il ne l'a pas déjà goûté, donc euh, eh ben, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et dans la semaine je ferai euh, un tirage au sort pour sélectionner le gagnant. Maintenant, bah, je vous souhaite bien du plaisir en dégustant des roms. Et euh, sachez qu'un euh, rhum partagé est un plaisir décuplé. Tchuss